Bonjour, nous allons maintenant voir quelle marque de post-it choisir. Et pour cela, nous allons comparer plusieurs. J'ai honte de mon empreinte carbone. Je tiens à remercier l'association Agile France qui a rendu possible ce comparatif de 22 modèles de feuillets adhésifs repositionnables en en finançant l'achat. Merci Agile France. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, t un soir papier buvard